J'ai trop... je... avec... lancé une, une seconde la vidéo le mec il rote quand je lance. Et tu fais la vidéo là Bah oui là ça règle là. Ah Merde. Il ah a vu, eu toi eu je je ton perso. Pers c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon, bon, bon je l'ai eu. Je l'ai pris à la dernière seconde. Un perso pas un animal. Comme ah en bas en bas. c'est ouais, trop bien ta vision. 500 500 hein Master Mais là. mec mon, mon ordi il est, il est mécanique il est pas électronique je, suis, je peux voulais <rire> pédaler donc. <rire> Faites attention au spawn kill les enfants. Elles sont où les caméras Elles sont où vu que c'est une caméra que je sache. Et il y en a une juste là qui est plus là. C'est stressant parce que moi je vois personne. Ah ah ah! Mais t'es un enculé! Il, il s'est passé quoi? Il m'a fait peur le bâtard! Bah en fait, genre j'étais en train de regarder à travers un truc en bois. Et et je mets un scan, je mets un scan. Puis bah, il, a, il a cassé les deux petits trous en fait. Oh! oh. oh. Ah oui, il oh. était là! Joli scan, merci! Il y a, -il y a trois indicateurs pour voir oh, montrer si trois... tu lagues, t'as des FPS mauvais ou quoi? Et bah t'as les trois archivements. Ouais, j'ai les trois et deux rouges. J'en vois un, j'en vois un. Tu nous as mis quoi? Il est, il est à terre, il est à terre, mais est à terre. celui qui est sur le point, il c est, est tout seul ou pas Oui, Alors moi je le vois tout seul, peut-être hein. un autre. Ah putain, au moins j'ai tué l'autre, mais il y a une... Ella qui est sur ah le point. Mais, a, Hypnose, a, tu y sais y que derrière y toi, il y, le... y, y a le tableau de quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV Ah ouais Oui. Oh putain, il est blanc. <rire> c'est incroyable. incroyable, il est sous bling. On va ah bah, merde Coup dur pour le genre français Ah merde ils sont morts à la fin, c'est trop drôle. Coup dur. Oh la belle qu'il hein Oh regardez il y a le tableau du cheval blanc d'oreille 4 Il est blanc, du tableau. Regarde il y a un morceau de cheval ici Yuka C'est pas un cheval Mais si, là c'est un cheval le truc C'était une Yuka il y a un drone aussi à tes pieds sinon au passage Je vais dans la salle des machines à laver Pompomp T'es pas obligé de faire les bruitages de ton jeu Y'a un tchatcheur ici un tchatcheur Tcha-tcha T'as -tcha. envie de tcha, -tcha toi hein Bah il a tcha-tcha il il a hein Hier il tcha, tcha Ah ouais. Avec une certaine ah. madame. Ah ouais... Ok, ici Bah j'ai pas compris. Y'en a deux. Chut, chut, chut, go sur le point les mecs, j'ai besoin d'aide. Euh... C'est là où hypnose est mort. <rire> ah oui d'accord, coup de dur pour Illusion. C'est bien parti moi je trouve. Ouais, franchement ouais. Mascar, tu l'as encore T'as d'autres trucs ouverts Non j'ai que Youplay et Discord. Ah j'allais... Ah, ça, ça a commencé comme par autre chose quoi. Oh... J'ai pas compris. Oh my. J'ai compris autre ah, chose quand il a commencé au début. Youpom! Non, j'ai. Non, non je pensais à Youpom. C'est un plus ouais, de J'ai Youpom, C'est hein. d'autant plus glauque. J'ai ah, trouvé, trouvé le truc, sinon c'est cool, non? Ils sont dans la salle du cheval blanc d'Henri IV. Il nous a pas vu. Ah il si. Il <rire> Ah, le nain, il va être tout seul dans un coin. Eh ouais. C'est Mascard. Non, c'est Ying Bonjour, je tiens à vous informer que toutes les séquences qui vont suivre vont être absolument racistes et qu'on rigole, bien sûr. Est ah, un raciste. J'aime pas trop les chinois qui les aime bien Qui se manifeste Bah les chinois Il y a donc beaucoup de gens Ah j'ai touché quelqu'un avec le truc explosif Je vois le, je voyais un tableau du cheval blanc Merde Attention flash mais s'il vous plaît prévenez-le avant de lancer, s'il vous plaît c'est très gentil C'est Belle visue d'hypnose la Mascard le fabuleux rusher Oh Mascard le joueur français Vas-y fonce Ah Coup dur pour Mascard Fonce Alphonse il reste plus qu'hypnose. Non mais c'était pour ouvrir la voie. Vas-y je vais prendre Mira. Mira J'espère que ça Mira. vous ira J'espère que ça vous ira parce que moi ça Mira. Au revoir Moi j'ai pris les lésion perso frère. <rire> elle a dit quoi déjà <rire> Qui Bah Ella, Elle a dit quoi Oh putain Bah elle <rire> <rire> <rire> a dit mute-toi ça donne des pulsions Ça pu des Ça donne des pulsions. Pourquoi tu tires Ouais, je suis invité, y'a rien. Il bizarre lui. Oui, mais imagine, tu croises un peu de rien quelque part. Comment tu fais, mec Eh ouais, heureusement que je suis là. J'espère que t'as fait ça hier pendant ton rencard, Fightox. Il avait son rencard avec qui Une petite chinoise. Respectez-moi un peu comme même. Il, il, il a assez d'un handicap. Le mec a oh. méchant pour les deux personnes, c'est magnifique. Oh cool Voilà, oh, le karma qui retombe. Et je me suis fait buter par un chinois. Il y en a un là, ici, je peux vous le scan. Je vous le rescanne pour le plaisir. Encore une fois pour le plaisir, parce que j'aime bien. Donc non, maintenant, on va passer sur la visue de Phytox qui est le plus proche de cette personne. T'as compris ce qu'il vient de dire Fightox on, on vient de dire, tu dois le kill, Phytox. Si tu le fais pas, on te kick. Kick. Oh, oh Phytox, le joueur français Oh Ah oh, la pute oh. oh Là, il est là, là. Non, c'est vrai <rire> Ah ça, ça oh, un. Yuka oh, ouais, ouais. Yuka oh. Yuka, oh. Yuka <rire> Slash kick Yuka Sur ce, euh, au revoir Bonsoir, vous allez bien <rire> Moi ça va pas super aujourd'hui hein, c'est. la lourde. En plus il la tryhard aujourd'hui sur le jeu de mec. Coup de dur <rire> On considère que cette game est une game de chauffe. Regardez, eh, regardez moi, regardez-moi, regardez c'est beau ça. viens beau Ah Avec cette tenue, on dirait yes. un touriste. Bah oui oh, <rire> C'est un chinois <rire> <rire> il vient prendre des photos de la bombe Bon il faudra mettre un censor au début de la vidéo disant qu'on rigole pour euh, les blagues racistes parce que là elles sont tellement drôles que je pourrais pas les enlever. Yes on est à la... On est à Courchevette les gars. Ah non mais cette map j'aime bien moi, elle est belle. Avant, j'étais fort. Mais, mais ça, ça. Tu verras c était c était avant Tu verras, tu verras Tu verras mon âme, l âme. Can -can Il pour tout tout Alors déjà, c'est Saïra mon amour, hein. je vous apprends un peu les paroles, excusez-moi hein, mais... Mais, euh, tu, tu sais, parlais, tu devrais même pas être fier de, de connaître ce genre de paroles Julie's be better, Julie's better better than nothing What do you say I don't speak English, I'm Jules Moi je dis un truc qui se tente ici Regardez ce beau trou Hop, on se met en mode furtif Attendez, un peu attendez les gars, regardez autour de vous les mecs, j'interroge Allez Oh merde, lui par contre je l'ai pas calculé, je suis bête Et il y en a un qui est rentré, ils sont rentrés, il y en a un qui est rentré GG Hypnose, l'autre il est à l'endroit où je scanne encore Oh, non, oh dommage Il super low. il y en a un il est low Lui il est low, lui il est low, lui il est low oh Yuka tu fous quoi et ouais, Mais ouais, c'est quoi, quoi ce ch Mais mec, arrête de mettre le silencieux, c'est de la merde le silencieux! Non, le Ouvre les yeux, allume ton écran, si loin, enlève tes lunettes! je suis si loin! Je suis si loin. Ouais, je bah t'as vu panoramique et me casse, casse les burnes! Aucune peine, <rire> t'as vu panoramique! <rire> <rire> essaie ah. d'ouvrir la porte! De... Lumière, là. Pourquoi je tu... oh, pour rigole fait... à ma blague Elle est pas drôle. Je sais pas, mais y'avait aucun sens. Mais justement, c'est ça qui est drôle. Bah, Pourquoi si y'a y un, un sens, si, regarde, un sens, Par pot. exemple, quand tu dis Lucas ressemble à une aubergine, c'est un sens. Du coup, c'est pas drôle. Parce que si tu dis aubergine, Lucas ressemble, <rire> là y a pas de sens. <rire> regarde, si tu dis Mascard est intelligent, y'a pas de sens. <rire> c'est bon, oh là, là Alors que si tu retournes ta tête et tu dis Mascard est intelligent, là y a un sens. Voilà, là y a un sens. Ouais bah tu bon te bon calmer bon tout de bon suite <rire> C'est grâce à moi Oui quoi quoi doug Gassama D'accord <rire> Qu'est-ce que tu fais toi Je me fais Vous voulez que je fasse une petite fenêtre Il passe devant mais moi lui Putain y'a la Mira Y'a une Mira qui est derrière son truc Ah d'accord j'ai vu j'ai vu Ennemi détecté ouais. à l'extérieur C'est bon, C4 en fait. Cassé. Et Kalumba, là, Aïe Kalumba l'a tué Aïe Ah En plus ça, ça s'entendait vraiment quoi Oh mais qu'il est con mais qui les con <rire> bon C'est t'as vu quand il a fini de pirater, claque des doigts, genre c'est magique, genre c'est mimatique, genre... Genre, <rire> genre c'est euh... Thanos à la fin de Marvel. 3, 2, 1, victoire. Non, bon. bon. Oh, C'était bien timé. En vrai, oh, non, un, t'sais un, t'sais que, un, non un, mais tu sais, au montage, au montage, il lui peut remplacer perdu par victoire. 3, 2, 1, victoire. Bon Moi je pense qu'en vrai la salle à manger c'est plus intéressant Mais je pense que le bar c'est On est quand même en train de prendre un poisson, je sais pas vous mais... J'allais faire cette blague putain Allez, allez, allez, slash kick wifi Slash kick all C'est ce que j'allais écrire putain Hop ça on met ça là C'est profond ça Tu parles de qui Ah non c'est quelqu'un. Merci pour mon piège hypnose Oh merde Mais mec j'ai tiré sur le piège Y'a un Twitch y'a un Voilà c'est bon Eh, fight talk Putain mais mec, mon shoot Tamira est cassée. C'est qui Tamira C'est la petite copine de de Il un drone à ta gauche technique hein, c'est une très bonne technique En vrai c'est une bonne idée ouais Tu l'as vu Comment Y'en a un à ta gauche Comment ça Ils ont capturé En 3 secondes ouais Nice fall, l'a Mira il a mis vous trouvez que c'est une bonne organisation de mettre toutes les voitures de flics autour d'un rond-point Pas trop hein Bah, étant donné que c'est la seule... Euh, euh... ...possible... <rire> ouais mais bon... T'as vu comment elles sont organisées autour du rond-point Ça va partir sur du tryhard intensif de l'illusion. Ah c'est... cool parce qu'il se réveille à la dernière manche. Oh On a vu <rire> <rire> On a vu son ombre Putain <rire> nice, nice info l'ombre, hein. merci. Coup de cut dans le... Ball. pourquoi il bouge pas Il y a une bouteille de. Il <rire> Y'a un vin, il s'appelle le. le... le... <rire> Vision, regarde comment il s'appelle, hypnose, le vin. <rire> li, li comment c'est écrit. Selon moi je lis merde, mais M-A-I-R-D, R R-D-E. Ouais c'est bizarre. Au secours, au secours, au secours, au secours, de secours Ah Je sais pas où il est. Ah bah il a été exclu. Non mais tu le vois quand même hein, le drone déco mec. Putain. Ah bah là, il t'a vu aussi. Ah, il y a le drone que j'entends à côté de moi. Ah, ça c'était pas Ella, ça. Ouais, c'était pas <rire> C'est bon le Payla <rire> Oh là là. <rire> <rire> les blagues en vrac. Eh <rire> hey, les gars. Est-ce que est, ça serait au pas au la première manche depuis le début qu'on gagne Comme les autres. <rire> oh, oh, je vais te péter. Moi, mes ouais, problèmes, c'est si je pète, ça pue. Oh putain. Ah bon <rire> Capitaine Nobius Venez, on va à la bibliothèque pour s'instruire. Non, non, non euh, pas ça encore. Ah oh, putain, il y en a un en bas dans le couloir. Eh vraiment, ah. je fais 0 kill, genre. Ah, bon, bon. GG, masse de... <rire> <C 'est... rire> On dirait un zombie, tu sais. putain. <rire> Please report my team y'a Maison en bois qui a gagné Où c'est bois Où c'est Où c'est Où ah, c'est c'est papa Où c'est C'est pas grave, de toute façon on est là Mais pour s'amuser Mais c'est tellement dur de jouer à ce jeu en parlant et en faisant des blagues Let you